Vous allez sur couleur principale, métaux, sélectionnez acier noir brossé, vous validez, vous ressortez. Vous allez sur métalliser, vous patientez pendant 4 secondes. Vous ne validez rien, vous ressortez. Et encore, vous allez sur emblème de groupe, vous appliquez, vous ressortez. Vous allez sur couleur principale, menu des couleurs nacrées, vous allez sélectionner la teinte bleu ultra. Vous validez, vous ressortez, vous allez sur Crew, couleur de Crew, vous validez, vous ressortez, vous allez sur couleur secondaire, Crew, vous appliquez, vous validez. Et voilà, vous avez la teinte Evenly Electric Indigo sur votre carrosserie. Редактор субтитров